Bienvenue dans la Ville Rose, aujourd'hui je vous emmène bosser chez Exeis Conseil qui fête ses 10 ans ici à Toulouse, suivez-moi Bonjour Antoine Bonjour Géry oui. Je vous présente Antoine Vallée, le dirigeant d'Exéis Conseil. Alors Antoine, explique-nous ce que c'est Exéis. Exeis, Exeis c'est un cabinet de conseil opérationnel qui compte 85 consultants et qui aide les entreprises à se transformer. Et quelles sont tes actualités L'actualité, elle est justement à Toulouse, puisque nous venons faire l'acquisition de Pyramids Consulting, un cabinet qui, lui, est spécialisé dans l'industrie. Ça fait partie des belles histoires que nous voulons raconter. Le cap, c'est quoi On veut doubler de taille. Nous sommes 85, on vise 150, 160 personnes à horizon 2022. C'est notre projet d'entreprise. C'est quoi pour toi l'exeïs expérience L'exeïs expérience L'immersion signifiante. Ça veut dire Ça veut dire que par l'immersion dans les équipes, nous apportons de la valeur ajoutée, de la signification, aux transformations de nos clients. Alors les ex expériences pour moi c'est un alignement de planètes, je dis souvent voilà, les planètes se sont alignées ouais. entre Pyramis et Exéis. et ça a été un moment euh, J'irais génial, ça nous a donné envie et l'aventure a démarré et très concrètement elle a très très bien démarré. L'Exéis expérience pour nous c'est le choix d'un partenaire de qualité pour nous accompagner dans un changement majeur pour notre société qui est la mise en place d'un ERP. Spécialisé je dirais dans l'assistance aéronautique, la mise en place d'ERP ce n'est pas forcément notre core business et donc l'exeys c'est vraiment appréciable. C'est ce juste mix de savoir, de savoir-faire et de, et de, et de savoir-être, le fameux « et en même temps », très à la mode en ce moment. Alors je dirais une approche très personnalisée et surtout une approche humaine, très humaine l'excellence expérience pour moi, c'est ce genre de moment qu'on partage avec nos clients, nos partenaires, nos collègues. C'est de la convivialité, c'est une relation de proximité et je dirais que c'est aussi le facteur humain. C'est apprécié aussi par nos clients et c'est pour ça qu'ils nous honorent leur présence ce soir. Pour moi, c'est ma première expérience avec un cabinet de consultants en tant que responsable d'achat. Je veux dire que c'était une expérience très réussie parce qu'ils ont su nous accompagner sur tout notre processus, sur tout notre accompagnement au changement. Ils ont atteint tous les objectifs qu'on leur, qu leur avait assignés. Je crois que c'est une aventure d'équipe avant tout. Et nous, en tant que Pyramis, on a la chance aujourd'hui de rejoindre le groupe Exéis. Nous partageons des mêmes valeurs et on a envie de vivre cette aventure ensemble. C'est aussi du challenge intellectuel permanent avec des problématiques clients qui peuvent être complexes où on co-construit à la fois en équipe avec les consultants en interne et avec le client par ailleurs qu'on associe à nos réflexions. Au quotidien, l'expérience Exei c'est de notre côté forcément des missions, des missions de conseil et on essaye de grandir ensemble avec nos clients tous les jours. Le fait d'être proche de nos clients en immersion, d'en parler ce soir, je pense que c'est également des valeurs d'honnêteté et de sincérité vis-à-vis -vis de nos missions, vis-à-vis -vis de notre travail. Ça mène parfois à des situations délicates, mais c'est aussi une partie, une facette de notre métier. C'est riche et c'est ce qui fait qu'on se lève tous les matins. L'Exeis expérience, c'est le dynamisme, l'exigence de qualité, oui, une vraie approche professionnelle et un vrai accompagnement et c'est ça que je retiens. Antoine, merci beaucoup pour l'Exeis expérience. Tu reviens quand tu veux. Merci, moi j'ai adoré échanger avec tes clients, tes collaborateurs, vivre l'expérience et si vous aussi vous avez envie de tenter l'expérience, Contactez Exeis Conseil et encore bon anniversaire Antoine. Merci et à bientôt. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire, bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire Exeis.